Bien, ben on poursuit euh, ces débats. Je remercie euh, Débalab et les animateurs qui ont animé ces, ces, ces web TV. Euh, et euh, donc, euh, vous, vous rappelez qu'on a un, un petit, un bon quart d'heure pour parler d'un sujet qui est revenu toute la journée pendant euh, cette journée euh, des territoires, villes et villages Internet, qui est celui des données personnelles, parce qu'on on nous amène... Euh, et on en est probablement bien content, euh, un moyen de se s'organiser, pour mettre en œuvre euh, un respect euh, de ces données personnelles, dans nos territoires, dans nos villes, dans nos villages. Euh, et donc pour en parler eh bien euh, voilà Laurent Charéron, que certains d'entre vous connaissent parce que, j'ai l'habitude de dire, c'est notre expert. Le, le possessif est peut-être un peu exagéré parce qu'il est expert auprès de bien des organisations tout à fait compétentes sur les questions de sécurité et essentiellement de sécurité liée au numérique. Également, donc, Anne Le Hénan, notre vice-présidente. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion, mais effectivement, l'Assemblée générale a décidé tout à l'heure de nommer et délire, de euh, vice-président euh, auprès des, euh, du bureau de Ville Internet auprès d'Emmanuel Evnaud, le président, et donc Anne Leïnenf euh, est aujourd'hui vice présidente de l'association Ville Internet, mais elle est surtout quand même euh, adjointe à euh, euh, monsieur David Robot, euh, maire de Vannes et elle va vous expliquer pourquoi les, ces sujets-là la concernent particulièrement, et euh, c'est une militante de cette euh, sécurité. Voilà. Donc, euh, je laisse Laurent introduire ce sujet et nous dire euh, règlement général de, des données, sur les données personnelles. Euh, déjà, euh, définition, pour qu'on soit bien sûr qu'on qu pense tous la même chose. Oui, merci. Merci, Florence. <rire> Effectivement, le RGPD, GDPR en anglais, est un peu le... La tarte à la crème de, des acronymes du, de l'année 2017 et certainement de l'année 2018. En fait, je pense que tout le monde a quand même un peu suivi l'actualité, mais depuis deux ans, la Communauté européenne avait passé un, un paquet de réglementations très, très protectrices des droits des individus en ce qui concerne les, les données numériques, pas seulement les données personnelles, pas seulement que numériques d'ailleurs, qui doit rentrer en, en, en activité à partir du 25 mai, donc dans je sais pas, 40 jours, 50 jours et, et qui, est, qui est vraiment un changement fondamental et un renversement total de la manière dont on traite les données c'est à dire qu'il ne s'agit plus de seulement déclarer et finalement cocher la bonne case pour dire j'ai fait ce qu'il fallait auprès de la CNIL c'est vraiment une, une nouvelle approche qui consiste à, à remettre la propriété de données au sein de, de, de, de l'utilisateur et d'implémenter un certain nombre de principes qui sont des principes de responsabilité. Il y a un grand principe dans le RGPD, qui est le principe de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne vous, ce vous dit pas comment faire les choses, on vous dit ce que vous devez faire. Et c'est votre responsabilité, en tant que ce qu'on appelle responsable de traitement, de s'assurer que des principes qui ont été énoncés dans la loi sont effectivement respectés. Par exemple, de ne pas collecter plus d'informations que nécessaire, de garantir que si vous demandez certaines informations de vos administrés ou de vos employés, euh, C'est dans un but, vous demandez de leur demander leur consentement, dans un but bien particulier. Euh, et ces principes, en quelque sorte, euh, reflètent des droits qui ont été donnés aux utilisateurs, euh, qui sont des droits aussi sur le contrôle de leurs données, par exemple, et vous en avez certainement entendu parler, le droit de pouvoir faire effacer les données euh, si vous le voulez, ce qu'on appelle aussi le droit à la portabilité, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent pouvoir euh, finalement demander leurs données, excusez-moi, pour pouvoir les les rapatrier éventuellement, les passer d'un service à l'autre. Euh, donc, c'est donc, vraiment un changement très, très profond euh, qui touche euh, toutes les administrations. Donc, C'est vraiment intéressant d'avoir Anne ici, parce que vous, vous avez commencé à le mettre en œuvre et donc ça pose des problèmes pratiques d'organisation, des problèmes pratiques euh, qui sont à la fois des problèmes de gouvernance de la donnée, mais aussi des problèmes des problèmes techniques. Donc, on est vraiment sur des, sur des choix qui sont extrêmement extrêmement lourds. Avant peut-être vous passer la parole, je voudrais juste rappeler que, pratiquement de quoi est-ce qu'il s'agit. La CNIL, qui est l'autorité... Euh, euh, en, en la matière ici en France et qui est assez leader d'ailleurs sur le plan européen de ce point de vue-là, bah, finalement a décrit assez bien le processus. Dans un premier temps, il va falloir euh, nommer un délégué à la protection des, per des données personnelles, ce qui est un, déjà en soi un gros sujet puisqu'il va falloir savoir, euh, cette personne doit pouvoir répondre à un niveau exécutif euh, du... Euh, de, de, de ces, ces problématiques-là. Pourquoi? Parce qu'elle doit pouvoir justement ne pas être partie prenante. C'est-à-dire si un DSI, par exemple, dans une administration ou un DGS euh, ne pourrait pas être nommé euh, délégué à la protection des données personnelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes finalement partie prenante des traitements qui vont toucher ces, qui vont toucher, ces, qui, vont toucher ces, qui vont toucher les individus, individus qui peuvent être des employés ou des ou des, ou des usagers, hein, bien sûr, avec des problématiques qui sont là aussi différentes. Dans un premier temps, nommer un DPO. Dans un deuxième temps le DPO va être le chef d'orchestre et va commencer par faire une, ce qu'on appelle une cartographie des données, c'est repérer toutes les données sensibles euh, concernant les individus et qui sont pas seulement des données dans les systèmes informatiques qui peuvent être aussi des données papier, donc vous imaginez la, la complexité et l'ampleur de la chose ensuite faire la, ce qu'on appelle la cartographie des traitements, c'est à dire comment ces données interviennent dans des traitements, c'est à dire les décrire nous aussi que, que, que, que le, le, le, le, le cycle de vie de la donnée Va être, va être décrit ces traitements vont être ensuite vont ensuite nourrir ce qu'on appelle un registre des traitements qui va être le tableau de bord de tous les traitements qui sont dans l'organisation dans et qui est un document qui va être un document de vie c'est à dire que le, le, le registre des traitements c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est pas une photo c'est quelque chose qui vit en permanence ce qui va déboucher ensuite sur en fait une, une approche qui est une approche vraiment différente mais qui est très intéressante qui est celle de l'analyse de risque, c'est à dire que Dès lors qu'on va concevoir un nouveau service euh, ou concevoir un nouveau traitement, il va falloir faire une analyse de risque pour qu que, que l'organisation elle-même soit bien consciente des, des atteintes possibles à certaines, à certaines données personnelles dans la conception d'un nouveau service ou d'un nouveau produit, par exemple, euh, ou la souscription à, une nouvelle, à un nouveau euh, sous-traitant. aussi. Ça peut aussi être ce, ce genre de cas. Et puis finalement, faire nourrir ce, ce, ce processus-là de manière de manière permanente, c'est à dire que c'est en anglais on a un terme pour ça, on appelle ça un système of records, c'est à dire c'est vraiment un nouveau système of records, je n'ai pas la traduction malheureusement, il faudrait que je, je d'enregistrement, un nouveau système d'enregistrement, de traçabilité, qui doit se mettre en place, qui va accompagner complètement la vie des organisations. Donc ça fait peur à tout le monde parce que c'est quand même une révolution copernicienne, et en même temps, euh, il ne faut pas s'imaginer que la CNIL va arriver avec sa, sa kalachnikov et, et zigouiller tout le monde au 25% euh, le 26, le 25, 26. Euh, le, 20, 25. <rire> le 25, ils imposent et le 26, voilà, ils oui. Ouais. Non, non, en fait, la CNIL a bien conscience du fait que c'est une démarche vertueuse qui doit se mettre en place. Euh, il est clair, par contre, qu'il euh, y aura des, des, des gens qui vont se faire taper sur les doigts parce qu'il y a des données, des, des problématiques évidentes de protection de données personnelles, notamment dans le domaine médical qui, qui représentent des risques importants et les, les, les pénalités vont tomber en fait en fonction du degré de risque et de l'absence de réactivité des organisations. Alors ça concerne toutes les organisations, les entreprises, l'État, les États, les associations, les hôpitaux, les écoles, etc. Et bien sûr les collectivités locales. Anne, donc... Euh L'expérience que vous allez vivre dans les mois à venir. Oui. Alors en fait, pour une collectivité, en plus, si je peux compléter ce que vous dites, Laurent, c'est que ça va avoir un impact sur l'organisation quand même des agents, puisque le RGPD impose de préciser également qui a accès aux données. Donc ça veut dire qu'il va falloir analyser pour chaque personne, chaque agent, à quelles données il a accès. Et bien sûr, l'idée, c'est de limiter l'accès à certaines données. On ne détient pas énormément de données sensibles dans les collectivités, mais on en a quand même. Nous, on, par exemple, on gère un EHPAD. L'EHPAD, c'est clairement, sur tous les aspects de, du RGPD, des données sensibles. Il ne faut pas que. C'est-à-dire les, les noms des personnes qui sont à l'EHPAD, les noms des soignants, des données ça médicales, des données personnelles très sensibles. Associées nominativement à des Exactement. personnes. Exactement. Donc là, clairement, on ne peut pas, par exemple, considérer que des données collectées à l'état civil de Vannes même si ce sont des données sur les citoyens, ça reste quand même des données personnelles, point, à caractère personnel, on ne peut pas oh. les mettre sur le même niveau que des données détenues à l'EHPAD, ou les données que nous pourrions avoir nous, puisque par exemple on produit de l'eau à la ville de Vannes, on gère l'eau en régie, c'est clairement sur certains aspects des données sensibles aussi pour d'autres raisons qu'on peut imaginer. L'accès, via les réseaux informatiques, à la gestion de l'eau de Vannes, avec toutes les conséquences que ça peut avoir si on ne, on ne protège pas ces accès. Donc l'idée aussi, le RGPD, et je rappelle que l'objectif, c'est quand même de protéger les citoyens, c'est pas d'embêter les collectivités au départ, hein, c'est vraiment de protéger les citoyens. Bon, ce qui nous rend, je dirais, ce qui nous énerve, c'est que c'est encore obligatoire, qu'on va être encore obligé de le faire, que les conséquences pour les élus et ceux qui traitent les données au niveau pénal et financier, c'est énorme. C'est-à-dire que si effectivement ce ne sera pas le cas, euh, de, effectivement le 26 mai, mais si euh, il s'avère qu'un citoyen reproche à une commune de ne pas avoir protégé suffisamment ses données, la machine de guerre se met en route. Et c'est terminé. Je veux dire, après, il n'y aura que l'instance nationale qui décidera ce que la collectivité doit, euh, je dirais, euh, les comptes qu'elle doit rendre à, à ce citoyen ou même à, à la société, quelque part. Hein, voilà. Donc, il, y a, il faut protéger aussi les agents. Hein, le RGPD, pour nous, c'est notre préoccupation aussi, c'est protéger les agents. Donc, il faut limiter les accès aux données en fonction de l'utilisation métier. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Euh, donc, il faut revoir toutes les pratiques également de nos agents par rapport aux données qui sont de plus en plus dématérialisées, puisqu'on développe à tout craint les usages dématérialisés avec les citoyens. Donc on a de plus en plus de collecte de données, donc on est en train de travailler sur cette, sur cette répartition-là, en disant, voilà, c'est pas la peine de mettre tout au même niveau. Et ensuite, la deuxième chose, et là c'est par expérience que je vous parle, comme beaucoup de collectivités, nous avons été attaqués, nous avons subi une cyberattaque. Cette cyberattaque a été un électrochoc parce que ce jour-là, on a pris conscience que le développement de ces usages, c'était bien, mais qu'au même niveau, il fallait protéger nos systèmes d'information, puisqu'en un clic, un agent qui clique sur un, un, un lien malveillant qui arrive, et c'est très professionnel, hein, je veux dire, ils sont, c'est des cracks, hein, les gars. Euh, eh bien, on peut rentrer dans nos systèmes d'information et voler toutes nos données. Ce jour-là, si le citoyen, après le RGPD, sait qu'on a été attaqué et que nos, volés, nos données ont été volées. Vous pouvez avoir euh, 5000 citoyens qui demandent des comptes à la commune le même jour. Ça, ça peut être quelque chose d'extrêmement euh, révolutionnaire pour nous et perturbant pour les collectivités. Donc, c'est tout ça qu'on veut euh, quand même euh, limiter, éviter. Alors, deux points importants. Un, c'est que euh, les grosses communes, les vannes est quand même euh, une grosse agglomération, peuvent se permettre de se payer euh, quelqu'un qui, euh, qui va faire ça à temps plein, parce que finalement, c'est vraiment un chef de projet transversal. Euh, quid, quid des, petites, des petites alors on a réfléchi à ça, dans le Morbihan on a, on a un petit peu avancé là dessus c'est tout frais là, c'est cette semaine il y a quatre organisations qui se sont réunies pour mettre en place une vraie politique de, de, de RGPD, de protection des systèmes d'information et des données dans les collectivités territoriales, le centre de gestion 56, l'UBS qui est l'université Bretagne Sud et la fondation UBS L'AMF56, donc l'association des maires du Morbihan, et puis j'en oublie un qui est, oui, Morbihan Énergie qui est en train de réfléchir aussi sur d'autres projets, dont un data center de données publiques sur notre département. Ils se sont réunis, ils ont signé une lettre d'attention, ils sont en train de bâtir une vraie stratégie offensive mutualisée pour accompagner les collectivités et notamment, pour répondre à votre question, les petites communes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un DPO. Il faut voir aussi que les communes plus petites, elles sont dépendantes des prestataires informatiques. Je n'ai rien, je ne juge pas, je ne préjuge pas la qualité de la compétence des prestataires informatiques. Mais souvent, les élus dans les petites communes n'ont pas les compétences pour juger du contenu d'un contrat et d'une prestation commerciale. Donc, ils sont aussi ce G4, comme on l'a appelé dans Morbihan, en train de réfléchir à une sorte de cahier des charges clé en main qui serait remis aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent juger du niveau de qualité de la sécurité numérique des prestataires informatiques. Oui, donc. Plus que jamais de la vigilance et de la mutualisation. Un petit mot pour, pour conclure, puisque ce n'est qu'un temps euh, d'introduction à cette problématique et pour vous montrer qu'on s'en préoccupe. Moi, je voudrais juste conclure en, en parlant de la gouvernance des données. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'un aspect de la gouvernance des données qui devient un des services publics essentiels de... de Enfin, le territoire est l'endroit où se génère une quantité de données absolument invraisemblable. Ces données, il va falloir les exploiter, s'en servir pour optimiser le service public et les protéger. Le RGPD protège une catégorie de données, qui sont les données personnelles, qui sont fondamentales. Mais, mais ça oblige vraiment à se penser à penser, qu ce qu'on fait de ces données, comment est-ce qu'on organise leur vie, comment est-ce qu'on est qu les protège, parce que c'est une donnée du, du service public fondamental. Voilà donc on continue à suivre ce sujet tous ensemble puisqu'encore une fois c'est une, une, une question de pédagogie collective finalement chacun doit aller euh, vers certains experts qui historiquement connaissent ça, vers des juristes, vers des, mais surtout vers des acteurs qui eux-mêmes pratiquent ou ont subi euh, des difficultés et donc euh, construisent des réactions. Merci Laurent Chararon, Merci Anne Lehenoff et euh, on se retrouve très rapidement pour la présentation du rapport. Euh, d'Aki Moral sur euh, le modèle français de la ville intelligente.